En ne prenant pas la décision globalement d'ouvrir ou non les écoles, le gouvernement creuse les inégalités. Entre les territoires d'abord, puisque certaines mairies vont décider d'ouvrir et d'autres non. Entre les établissements aussi, puisque certaines écoles vont ouvrir quelques niveaux et d'autres, ce ne sera pas les mêmes. Entre les enfants ensuite, puisqu'il va falloir opérer une sélection. En ne prenant pas la décision d'ouvrir globalement ou non les écoles, le gouvernement jette un trouble sur la question de la responsabilité. Qui est responsable Le maire Le directeur d'école L'enseignant Le médecin non spécialiste invité pour justifier la décision On ne sait pas. Alors, à Poissy, nous avons un maire dont la seule préoccupation est de faire le show, sans se soucier de l'impact que cela peut avoir sur les personnes. Quand je dis faire le show, c'est un « one-man show » puisque l'opposition n'est jamais inclue dans les décisions ni informée contrairement aux dispositions légales ce qui pose un certain nombre de problèmes dans la période actuelle. Alors, Chez Poissy Demain, nous ne faisons pas de spectacle. Nous essayons simplement de répondre aux besoins avec des actions qui peuvent améliorer le quotidien. En l'occurrence, pour l'ouverture des écoles, nous avons fait faire un certain nombre de visières pour les équipes enseignantes Certaines écoles sont déjà venues les chercher. Euh, si ce n'est pas votre cas, n'hésitez pas à nous contacter. Et bon courage à tous les enseignants.